L Info du jour, en tout cas sur le terrain économique et social, c'est l'annonce des suppressions d'emplois à PSA. Ce serait plus de 2 000 emplois qui se rajouteraient aux 17 000 suppressions d'emplois qui, qui ont eu lieu à PSA, donc je crois depuis 4 ans. Et, mais surtout à côté de ça, déjà les suppressions d'emploi c'est inadmissible, mais à côté de ça, PSA déclare des profits faramineux et donc sur les 18 derniers mois, c'est à peu près 2,4 milliards d'euros de bénéfices. Il faut savoir que PSA, comme la plupart des grosses entreprises, reçoit des aides publiques énormes, il y a les exonérations de cotisations sociales, ça on connaît, mais il y a aussi ce qu'on appelle le CICE, Donc c'est un système d'aide fiscale qui est censé participer, à, enfin aider à la compétitivité et à l'emploi. Donc voilà, ce sont je crois 200, 000, 200 millions d'euros donnés dans le cadre du CICE sur les trois dernières années, mais malgré ça, ce sont des emplois quand même qui sont supprimés. Ce qu'on a envie de discuter aussi, c'est que les suppressions d'emplois, parce que là le patron il discute un peu, on oh, on licencie pas, on fait que supprimer des emplois, c'est pas si grave que ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à proprement parler, ce sont pas des licenciements secs, ce sont des suppressions d'emplois. Ça fait appel à des parts volontaires. Mais ceci dit, les départs volontaires, qu'est-ce que ça veut dire La pression mise sur les salariés, la dégradation des conditions de travail, elle le et tout ça, donc ça aide les patrons aujourd'hui à supprimer les emplois. Aujourd'hui, PSA annonce des suppressions d'emplois, mais il y a pas si longtemps que ça, et c'est toujours d'actualité. Il y a le cas Alstom ou la TCOR, hein, c'est fermeture d'usine, suppression d'emplois, mais on sait aussi que dans tous les secteurs éco économiques, ça supprime, hein, dans le secteur bancaire, dans d'autres entreprises comme SFR. Voilà, donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui uh, une politique patronale qui continue, une véritable guerre de classe, uh, l'appropriation des richesses, la course au profit, ça se traduit aujourd'hui par des suppressions d'emplois toujours plus importantes. Alors cette semaine, il y a pour nous un rendez-vous important, c'est le, les 19 et 20 octobre uh, à Amiens, donc uh, c'est le soutien aux salariés syndicalistes de l'usine Goodyear, qui justement, il y a un lien avec le point précédent, hein, qui était en lutte contre la fermeture de l'usine, en lutte contre les licenciements, qui aujourd'hui se retrouvent au tribunal après des manifestations et notamment des séquestrations de leurs propres dirigeants. Ils se retrouvent au tribunal, ils sont en appel parce qu'ils sont condamnés aujourd'hui en tout cas à 8 mois, 9 mois de prison ferme qui concerne donc 8 militants syndicalistes. C'est pour cette raison qu'il faut être présent nombreux le 19 octobre à Amiens pour soutenir les syndicalistes de Goudier. Et au-delà de, des syndicalistes de c'est aussi le soutien à l'ensemble des militants du mouvement social qui sont victimes de la répression. Mais au-delà au de ça, c'est aussi euh, de montrer qu'il y a une riposte d'ensemble qui est nécessaire à construire. On n'est pas juste là à dénoncer ou à se plaindre d'un système capitaliste euh, impitoyable, mais c'est aussi d'apporter de, de, des solutions politiques, des solutions économiques. Et on sait très bien aujourd'hui que les licenciements, ce n'est pas une fatalité. Ça ne licencie pas parce qu'il y a une crise ou parce que ça va mal. Ça licencie parce qu'aujourd'hui, l'économie est dirigée par des capitalistes qui pensent qu'à leurs intérêts, qu'à leurs profits, qu'à leur rentabilité, qu à leur productivité. Dans nous, on a envie de faire passer autre chose. Évidemment, de, ce qui doit passer avant tout, c'est la vie des salariés de la population, donc c'est la question sociale. Donc il faut faire entendre autre chose et aujourd'hui les solutions ben, c'est tout simplement l'interdiction des licenciements, c'est l'arrêt des suppressions d'emplois, dans le privé comme dans les services publics, c'est d'arriver aussi à discuter qu'il euh, y en a ras le bol de l'intensification du travail, de, de, donc de, de la course au profit qui se traduit par ça, et donc de discuter de la réduction du temps de travail, c'est fondamental, ça veut dire qu'aujourd'hui il faut travailler moins pour partager le travail entre tous, travailler moins mais tout en gardant évidemment, euh, ou en maintenant en tout cas au minimum les salaires qui existent aujourd'hui, ça pose le problème d'un rapport de force, ça pose le problème du niveau de combativité euh, de notre camp social, des salariés, de la population. Le rendez-vous, encore une fois, de Year, euh, enfin des, en soutien au Goudieur à Amiens, c'est ça que, qui est important, c'est d'arriver à préparer tout ça, à le discuter ouvertement et d'en afficher la, la perspective.